Mais que dit l'Ancien Testament à propos de la doctrine Une fois sauvé, toujours sauvé. Psaume 136 Louez l'Éternel, car il est bon, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Seigneur des Seigneurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui seul fait de grands prodiges, car sa miséricorde dura toujours celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dura toujours celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dura toujours celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dura toujours le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dura toujours la lune et les étoiles pour présider à la nuit, car sa miséricorde dura toujours celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier nez car sa miséricorde dura toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux, car sa miséricorde dura toujours, à main forte et à bras étendus, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui coupa en deux la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours, qui fit passer Israël au milieu d'elle, car sa miséricorde dura toujours, et précipita Pharaon et son armée dans la mer rouge, car sa miséricorde dura toujours celui qui conduisit son peuple dans le désert, car sa miséricorde dura toujours, celui qui frappa de grands rois, car sa miséricorde dura toujours, qui tua des rois puissants, car sa miséricorde dura toujours, Sion, roi des Amoréens, car sa miséricorde dura toujours, et Og, roi de Bazan, car sa miséricorde dura toujours, et donna leur pays en héritage, car sa miséricorde dura toujours, en héritage à Israël, son serviteur, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui se souvint de nous quand nous étions humiliés, car sa miséricorde dura toujours, et nous délivra de nos oppresseurs, car sa miséricorde dura toujours. Celui qui donne la nourriture à toute chair, car sa miséricorde dura toujours. Louez le Dieu des cieux, car sa miséricorde dura toujours.